Cette semaine, j'ai enfin compris pourquoi je continue à jouer au loto. Même si, tirage après tirage, mes gains sont misérables. Je suis pris au piège de la cohérence, l'un des plus puissants qui soit. Et ne pensez pas que vous n'êtes pas concerné juste parce que vous ne jouez pas au loto. Vous êtes sans doute tombé dans le même piège, par exemple, toutes les fois où vous avez tant de difficultés à changer d'avis. En 1956, Léon Festinger publie un livre intitulé « When Prophecy Fails », dans lequel il racontait comment, avec certains de collègues, il avait infiltré une secte de Chicago appelée The Seekers, pour confirmer ses hypothèses concernant le mode de fonctionnement de nos croyances. La leader de cette secte, Dorothy Martin, expliquait recevoir des messages d'une planète appelée Clarion, annonçant qu'une bonne partie des États-Unis, du Canada, et de l'Amérique centrale et de l'Europe allait être recouverte par les flots le 21 décembre 1954 un petit groupe de fidèles avait vendu tous leurs biens et l'avait rejointe pour se préparer à être évacués par une soucoupe volante heureusement envoyée par Clarion. Une fois la date du déluge passée et pas de soucoupe à l'horizon, les fidèles de la secte se sont divisés en deux grands groupes. Ceux qui étaient les moins convaincus à la base, ceux qui n'appartenaient pas au premier cercle, ont en général quitté la secte. En revanche, les fidèles, les vrais croyants, ont construit une stratégie complexe pour expliquer les raisons de ce non événement. Dès le 21 décembre, ils expliquaient que Dieu avait décidé in extremis d'épargner la terre grâce à la ferveur des membres de la secte et qu'un autre départ en soucoupe volante était prévu dans pas très longtemps. Surtout, alors qu'ils avaient plutôt refusé les interviews et les reportages avant le 21 décembre 1954, ils ont ensuite déployé une énergie considérable pour attirer l'attention des médias et propager ces nouvelles révélations. Pour Festinger et ses collègues, cette histoire était la preuve d'un principe fondamental qu'ils ont baptisé la dissonance cognitive. Une incohérence entre nos croyances ou nos comportements provoque en nous une tension psychologique inconfortable, la dissonance cognitive. Et nous allons tout faire pour réduire cette dissonance de manière à retrouver une sorte de confort intérieur. C'est pour cette raison que les adeptes de Madame Martine ont redoublé d'efforts pour obtenir l'attention des médias et recruter de nouveaux croyants. Avec ces nouveaux arrivants, ces nouveaux éléments, ils réduisaient au moins partiellement l'incohérence produite par la non-fin du monde. Évidemment, nous avons envie de sourire lorsque nous pensons à ces pauvres gens qui se sont remis à guetter l'arrivée de la soucoupe envoyée par la planète Clarion. Mais au fond, est-ce que nous ne nous comportons pas de la même manière dans le choix de nos amis, de nos collègues favoris, ceux avec qui nous allons déjeuner régulièrement est-ce qu'il n'y aurait pas le besoin de retrouver des modes de pensée, des opinions sur le monde en général, ou tel manager en particulier Et des opinions, bien sûr, qui confirment les nôtres. Écoutez les conversations dans les transports en commun. Vous serez fasciné par le nombre de phrases qui démarrent par « Eh ben moi c'est pareil !» ou bien « Mais oui, c'est ça C'est tout à fait ça !» ou bien encore « T'as bien raison » sous-entendu « De penser comme moi !» En 1959, Festinger a montré comment le principe de cohérence influence aussi fortement nos opinions. Dans une étude qu'il a menée à Stanford, il faisait faire à des étudiants une série de tâches répétitives, inutiles, totalement inintéressantes. Au bout d'un moment, chacun des participants devait annoncer à un nouveau candidat que le job qu'il s'apprêtait à faire était super intéressant. Certains recevaient un dollar pour le mensonge, d'autres 20 dollars. Interrogé après le mensonge sur l'intérêt réel de cette tâche, ceux qui avaient reçu seulement 1 dollar avaient remonté leur estimation initiale et trouvé que finalement ce boulot n'était pas si nul. Ceux qui avaient reçu 20 dollars n'avaient pas varié d'un iota et continuaient à dire que ça n'avait aucun intérêt. Pourquoi Parce que ceux qui avaient reçu 20 dollars avaient désormais une raison suffisante pour mentir, une bonne justification interne. Ils n'avaient donc pas besoin de faire bouger leur opinion première. Ceux qui n'avaient reçu que 1 dollar étaient en pleine dissonance entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Ils avaient donc besoin d'ajuster leur opinion de départ pour réduire cette dissonance. Ce qui m'amène enfin à mon expérience coûteuse et répétitive de l'euro-million. Dans une expérience publiée en 1986 dans le journal of Social Psychology, Paul Rosenfeld, Robert Giacalone et John Kennedy ont interrogé une soixantaine de personnes qui allaient jouer au loto dans un centre commercial, en leur demandant d'estimer leur chance de gagner. Une fois que ces personnes avaient joué, ils leur reposaient la même question et les estimations avaient très largement augmenté. Une fois que j'ai joué, j'ai besoin de me sentir en cohérence avec mon choix et une des stratégies est de faire évoluer mon estimation interne de mes chances de gagner. Robert Cialdini revient en détail sur ce principe de cohérence dans son livre fondateur « Influence the Psychology of Persuasion » traduit en français sous le titre de « Influence et manipulation » publié en 1984 et plusieurs fois augmenté depuis. Pour lui, je reprends ma citation, « Dès que nous avons pris position ou opté pour une certaine attitude, nous nous trouvons soumis à des pressions intérieures et extérieures qui nous obligent à agir dans la ligne de notre position première. Nous réagirons de manière à justifier nos décisions ultérieures. » Pensons combien la cohérence est valorisée socialement. Il a de la suite dans les idées. Elle a une vraie force de caractère, elle suit sa route. Tandis que quelqu'un qui change d'avis trop souvent sera qualifié de girouette, de faible, d'influençable, de capricieux. La cohérence est vue comme un des fondements de la logique, de la rationalité, de la stabilité, de l'honnêteté. Cialdini montre que la cohérence a un autre immense atout. Elle nous permet de prendre des décisions rapides, sans trop d'efforts de réflexion, dans un monde changeant, incertain. Très souvent, c'est une bonne chose. À 6h du matin... Je ne vais pas passer du temps à réfléchir à l'importance relative du thé ou du café avant de me servir une tasse. Mais parfois, cette cohérence presque automatique peut nous jouer des tours. Par exemple, un vendeur un peu manipulateur va commencer par nous demander de répondre à une question facile, positive, avant de chercher à obtenir un engagement. Dans une étude de 1990, Daniel Howard a étudié les réactions de personnes à qui on demandait de recevoir un bénévole d'une association pour lui acheter des gâteaux. Les bénéfices devant permettre d'offrir des repas à des personnes dans le besoin. Si on posait la question directement, seulement 18% des réponses étaient favorables. En revanche, si on demandait d'abord aux personnes comment elles allaient, 90% des personnes répondaient qu'elles allaient bien, c'est la réponse socialement convenue. Et 32% d'entre elles acceptaient ensuite de recevoir le bénévole de l'association, soit presque deux fois plus de réponses positives. Ce principe de la cohérence interne ou de la non-dissonance est tellement puissant que parfois nous allons nous piéger tout seuls. Dans une étude de 1955, Morton Deutsch et Harold Gerhard ont demandé à des étudiants d'évaluer la longueur de plusieurs lignes. Ensuite, un premier groupe devait prendre un engagement public en inscrivant leur estimation sur un papier, en le signant et en le remettant à un expérimentateur. Un deuxième groupe devait prendre le même engagement, mais l'inscrire sur un ardoise magique et l'effacer aussitôt sans le montrer à personne et un dernier groupe se contentait de garder les résultats en tête. Ensuite, on donnait à tous les étudiants des indications leur permettant de réviser leur première estimation. Ceux qui n'avaient rien écrit n'avaient aucune difficulté à changer leur première conclusion. Ceux qui avaient inscrit leurs résultats, même de manière anonyme, avaient beaucoup plus de difficultés à changer d'avis. Enfin, ceux qui s'étaient engagés publiquement étaient les plus acharnés à camper sur leur position. Vous comprenez maintenant pourquoi certains débats peuvent tourner particulièrement vinaigre dans certaines salles de réunion. Si une personne a l'impression qu'elle s'est engagée d'une manière ou d'une autre sur une opinion, elle aura beaucoup de mal à revenir en arrière. Quand j'ai lu toutes ces expériences, j'ai repensé à cette jeune femme qui me disait qu'après deux mois dans une entreprise, elle se rendait compte que ni le job ni la boîte n'étaient fait pour elle. Et quand je lui ai dit que bah, justement les périodes d'essai c'est fait pour ça, elle m'a répondu l'air désolé mais j'étais si contente d'avoir ce travail, j'en ai parlé à tout le monde. Elle s'apprêtait à rester pendant quelques années, probablement très malheureuse dans une entreprise, pour éviter de remettre en question cet engagement qui n'existait en fait que dans sa tête. Comment éviter de se faire piéger par un principe de cohérence qui dans une situation donnée serait toxique Robert Cialdini nous conseille de rester connecté à notre estomac et de sentir ce sentiment de creux lorsque nous nous apprêtons à faire un choix pour de mauvaises raisons. Nous avons des détecteurs émotionnels, parfois beaucoup plus efficaces que nos pensées logiques. C'est aussi pour cela qu'il peut être très efficace de nous poser la question suivante « C'est sûr, c'est cohérent, je me suis engagé, je dois le faire, mais est-ce que je vais en tirer de la joie ?» Si la réponse est non, dites non. Et si nous avons déjà enclenché la marche en avant, si nous avons déjà dit oui, Robert Cialdini nous donne une autre carte maîtresse. Posons-nous simplement la question, prendrais-je la même décision aujourd'hui Si la réponse est non, alors changeons notre comportement, redécidons. Ce ne sera jamais un retour en arrière, synonyme d'échec pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi Parce qu'il n'est pas possible de revenir en arrière. Dans l'intervalle, votre vie a continué, vous et le monde autour de vous avez évolué. C'est justement pour cela qu'il faut vérifier régulièrement si nos choix d'hier sont toujours valides aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé dans un article que j'ai publié il y a un mois que j'ai appelé « Deux règles fondamentales pour définir ses objectifs ». C'est la règle numéro 2, gardons nos objectifs vivants. Je vous remets la citation dans l'article. Tenir ses engagements, avoir des principes et des règles, tout ceci est essentiel, évidemment. Mais restons vigilants. Écoutons nos phrases décisives et bien générales sur nous-mêmes, sur les personnes que nous rencontrons, sur le monde en général. Soyons conscients que notre cerveau fait tout son possible pour nous présenter un monde cohérent et que parfois nous réduisons dramatiquement notre cadre de référence au risque de devenir un petit esprit. Robert Cialdini rappelle cette citation cinglante de Ralph Waldo Emerson, poète et essayiste américain du 19 e dans son livre « La confiance en soi ». La cohérence mal avisée est le démon des petits esprits, adoré par les partis politiques, les petits philosophes et les petits théologiens. Je relirai cette citation chaque fois que je sentirai ce creux à l'estomac ou chaque fois que les conséquences d'un de mes choix ne seront pas source de joie. La cohérence fondamentale, c'est celle qui respecte le processus non linéaire de la vie. Très bonne semaine.